Y a un air de ressemblance ou pas bah bof hein Là par contre c'est moi <rire> Wesh les frères vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo La petite vidéo Découverte et suite de la série Sur le local ou les locaux Aujourd'hui nous allons visiter Une nouvelle entité Une nouvelle pièce Je ne sais pas comment appeler ceci Elle est à Lyon Encore une fois située Dans le 6ème arrondissement En centre-ville Vers Foch Voilà donc je vous dis Un petit peu le quartier etc Et vous allez comprendre Qu'on est plutôt bien placé Et au delà de ça C'est un local qui a une histoire, mais avant de vous raconter l'histoire, on y va, on retrouve Thomas, on le visite et je vous raconte cette histoire qui est assez drôle, très très grand, 80 mètres carrés et tout, on espère qu'il répond aux critères, c'est parti. Oh, monsieur Nani, enchanté, ça fait trop plaisir, enchanté, hein. Jean -Té, Jean -Té, Jean -Té. Jean -Té. monsieur bonjour, enchanté. Petite anecdote autour de ce local qui est quand même assez drôle, c'est que ce local, on l'a vu bah, sur un site un classique, j'ai demandé une demande d'information et il se trouve que ce gentil monsieur ici, qui est la personne qui vient de faire visiter, ah. C'est bien, ce gentil monsieur ben, me connaissait par le plus grand des hasards. Et au moment où j'étais en stream en train de le montrer au chat, de dire ouais, je vais visiter ce local, qui fait dans le chat. Il a fait, mais Zach, je t'ai envoyé un message, regarde tes SMS. Je regarde mes SMS, il m'avait envoyé un message. Zach, appelle-moi, il a à moi ce local, appelle-moi beau je t'ai un SMS de quoi Qu'est-ce que tu racontes, mon frère <rire> Imagine si c'est vrai. <rire> Imagine, si c'est vraiment le sien. Quoi Mais c'est vraiment lui Mais c'est vraiment le gars du chat Mais je rigole pas elle est belle la vie maintenant. Elle est belle, elle est belle En fait l'avantage c'est qu'il y a une grande pièce en bas, donc regardez, un grand espace en bas et tout. Bien. Avec là-bas une chaude salle de bain, tout ça. Alors là je vous le montre vraiment, en... regardez, toilette, mini coin cuisine, une cabine d'essayage. Thomas qui veut son studio photo, l'avantage c'est qu'il y aura toute une pièce en bas pour le faire, parce que moi je pense à titre personnel me réserver le haut, et le haut c'est ce qui était le plus intéressant. Je vais vous le montrer, donc regardez c'est en haut cet escalier, les escaliers tout ça c'est un poil ghetto, mais je vais vous montrer tout ça, donc en haut je vous montre, il y a... Ici, donc un premier espace qui est assez grand et l'avantage contrairement aux deux dernières que j'ai visitées, bah, c'est que... Euh... Je tire debout. Bah, je me tire debout quoi, je me... je me tape pas la tête quoi. As un premier espace ici qui peut être adapté en tout et n'importe quoi. Ça peut être un décor pour tourner, ça peut être des choses à mettre, mais un bureau, tu vois, tu peux foutre des bureaux et tout, ça c'est cool. Et là, il y a une petite crypte, une petite crique. <rire> c'est assez marrant, tu fais ça. Parfait, regardez, je tire debout. Bon, pas de beaucoup, mais je tire debout. Et là, tu as tout un grand espace. Oh j'aime beaucoup. Regardez le grand espace. Donc là, par exemple, moi, je me vois peut-être mettre ma pièce de stream là-dedans. Donc, euh, je trouve ça plutôt pas mal. Alors ici, il y a un voilà, petit débarras. Débat. Mais là, voilà vous voyez, je me vois bien installer un décor. Il y a un mur plat pour pouvoir mettre des trucs. Il y a de la place pour pouvoir foutre un bureau. Et il y a des endroits pour pouvoir enregistrer des vidéos. Donc euh, par exemple euh, pour des Z-Story, pour des vidéos tu vois où je parle un peu plus facecam tu vois, pour changer tout, ça peut être sympa, alors peut-être un peu relou de devoir refaire ça à chaque fois, t'as l'impression de passer vraiment dans un endroit euh, un peu bizarre, mais entre cette surface là, là ici pour stream, et en bas pour le studio photo, on peut même foutre peut-être un coin canapé et compagnie, histoire de se faire plaisir, je suis charmé. Euh... je vous cache pas, regardez il y a déjà une box internet <rire> Si, si, SFR, ça sait faire, n'avez jamais chez eux, au moins je vous le dis. Mais euh, là ça me parle, franchement ça me parle. Venez, on va, on va prendre la vie de Thomas. Désolé, je remets le masque en place, mais quand t'as une grosse remarque comme moi, c'est pas toujours simple. Monsieur Thomas, t'en penses quoi de tout ça C'est pas mal hein. Après, nous du prix, ça fait comme 800, ça fait Monsieur, combien et le loyer ici 10 000 euros annuels. 10 000 euros annuels Tu fais le calcul, je Ça fait 800 euros par mois. C'est nice, 800, okay. franchement 800 euros par an pour tout ça, 820. Ouais. Bah après, ouais, t'as 800 de charge, t'as 500 de foncière, parce que quand t'es locataire d'un ouais. commercial, tu payes la foncière moi Ok. C'est pas comme un appart. Donc, dit oh, ça ouais. fait 11 300, ouais, bon, bon bref. bref, grosso modo, du 12 000 l'année. Mais du coup, euh, ouais, du coup, a pas de télé en compte. Pour vous, je pense que c'est. Enfin, c'est ouais, bon. nice. Y'a la ouais, fibre je, ici J'ai demandé ce matin euh, à ma, ma collègue de la régie, elle m'a dit y a la fibre. Franchement, ça me parle. Thomas, ça te parle un peu ou pas Ouais, tout simplement, c'est vis-à-vis. Le vis-à-vis -vis peut te déranger un peu ah, Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que le rendu sur rue, ça peut... Après, ça, ça peut se cacher, non Ça peut, je sais pas, se flouter... Ça... C'est juste la le lettre le comme ça qui veux... Ouais, c'est vrai que le vis-à-vis -vis peut être un peu dérangeant. Après, si ça peut se couvrir d'une manière ou d'une autre, ça peut donner quelque chose, tu vois Ne serait-ce qu'au moins la façade vraiment ici, quoi. Parce que à la rigueur, si c'est en haut, bon, peut-être qu'on s'en fout un peu. Mais en bas ouais effectivement si ça peut être totalement ouais. couvert Après ça va c'est pas du Enfin, hein. c'est pas un vitrage qui est très très fin donc il est relativement correct Ouais Mais moi je pense au futur, donc je pense à ton à assureur Ouais ah, À euh, l'assureur local Il est rare. T'as pas mal de rachos Ça ça peut se taffer. en tout cas là comme ça franchement euh, je vais t'aider, ça me parlait là C'est bien c'est vraiment les plus Enfin il y a pas de taf Sauf l'alarme, refaire euh, un coup de sur euh, si vous voulez, euh, l'escalier vous pouvez laisser comme ça. On a fait coup ouais, l'escalier on s'en fout. Ça, ça se pète à... au crâne comme ça. Là. Ça, ouais. ça se pète au crâne. Ça, ça oh, c'est vraiment <rire> le mec. Le mec, il est... Le mec qui a fait ça, c'est vrai, à quoi il sert Ça, enfin, enfin, oh, par contre, fait... si on le prend et qu'on ait l'occasion de péter. Oh, mais là, du coup, c'est. Euh... Ça pète à coup d'épaule. Ça, hein. <rire> <Là, rire> c'est euh, un jour une latte. C'est un jour une latte. Bon, allez, let's go, on repart. Regardez la plus belle ville de France. Donc les gens sont partis pour aller en confinement ou voilà. Tu penses qu'il y a couvre-feu là ouais, est... Il, il est quelle heure Monte sur le oui, téléphone Ils sont en confinement. Bah regarde là. 18h05. Ah mais le couvre-feu, il va voler en éclats tout seul hein, à 18h comme ça avec le redou, ça va être très, très difficile. C'est mieux que hein. ici qu la, euh, que euh, chez nous. Euh, ouais, C'est mieux ici que chez nous. Bon du coup, Toto, t'es convaincu par ce local ou tu veux qu'on en visite d'autres Je pense qu'on va visiter d'autres quand On va en visiter d'autres quand, euh, quand même Parce qu'il est intéressant il, lui il, quand même. Il, hein. il est pas horrible, bien sûr, il est très bien. Mais si cette verrière dehors. La verrière devant te dérange euh, Je suis pas certain, tu vois. Ouais. Je suis pas certain. Mais après, bon, après avoir... <rire> ben moi perso vous avez compris je pense que au long de la vidéo J'ai vraiment kiffé, je l'ai vraiment apprécié On va voir, c'est vrai que la verrière devant ça peut poser souci. En termes d'espace me distingue distinct quand même Comme le lever parce que tu vas mieux distinct Moi il me faut une partie fond blanc, il faut un peu de hauteur tu vois. Toi t'as ta partie qui t'es un peu plus recluse Dans ta grotte Oh la dessous. grotte là elle ouais, m'a ouais, chauffé, ouais. hey, la grotte elle ouais, m'a chauffé énorme les mecs comme un, comme un singe oh, un Je vais pouvoir veux. hurler comme un putois, il n'y a personne qui va venir me déranger Donc vraiment cette, cette petite cripe me chauffe L'espace à côté il y a 20 mètres carrés ça me chauffe en bas je trouve c'est assez grand pour foutre un studio et tout Après effectivement il y a le devant, il y a la sécurité tout ça Mais bon ce que je dis à Thomas Après il y a des tonnes de boutiques C'est est un quartier euh, là où on est qui est relativement bien surveillé et calme Donc euh, pour que des mecs viennent nous casser les couilles Il euh, va falloir le faire quoi Bon n'hésitez pas à dire ce que vous, vous avez pensé de ce local en question en commentaire On verra si euh... vous avez peut-être des remarques pertinentes à dire pour le protéger, pour le prendre ou pas Et on va continuer cette série vlog du local Parce qu'une fois qu'on aura le local il faudra l'aménager puis après l'aménager il faudra le setup ça, ça va dire toutes les marques en balle <rire> <rire> La série du local, ça continue. Bisous.